L'année 2021 a été une année très riche pour notre groupe qui a lancé son plan stratégique à 10 ans. Il nous a semblé intéressant, en fin d'année, de revenir sur les moments forts et surtout les messages clés. Nous avons donc décidé de créer une action de sensibilisation en nous appuyant sur notre solution de mobile learning. Et nous avons opté pour un format type calendrier de l'Avent. Du 1er au 24 décembre, nous avons proposé à nos collaborateurs de repartir à la découverte des messages importants de l'année 2021 au travers de formats courts et ludiques alliant information et ancrage. Le groupe La Poste est constitué de plusieurs branches et a des enjeux et des cibles diverses. Cette rétrospective a permis de partager les réussites du groupe, mais également de faire découvrir à tous les enjeux spécifiques de chacune de nos branches d'activité. Au travers de ce format original, nous avons également souhaité, après une année difficile marquée par le Covid et les confinements, d'aborder des sujets clés pour le groupe, tout en offrant un moment de plaisir à nos apprenants en cette période de préparation de fête. Les verbatims recueillis ont été très positifs, et au-delà des résultats de cette sensibilisation, c'est le catalogue complet de notre offre qui a été ainsi remis en visibilité pour nos apprenants, déjà habitués à la solution, ce qui s'est traduit dans nos chiffres de fréquentation. Nos succès en quelques chiffres. Un taux très fort de fidélisation, plus de 93%, est une très belle reconnaissance de notre pari et de l'intérêt des collaborateurs. De plus, nous avons également vu le nombre d'enrôlements de nouveaux apprenants progresser grâce à cette action, plus 10% en un mois. Sur le mois de décembre, la formation calendrier de l'Avent se classe deuxième sur 170 contenus de formation à disposition des apprenants. Quelques facteurs clés de succès que nous pouvons partager. Le choix de la modalité de mobile learning qui nous a permis de toucher notre population avec des formats courts, accessibles à temps voulu. Un équilibre entre information et ancrage au travers d'une approche pédagogique permettant de partager des informations clés et qui au travers de challenges et de jeux nous a permis de nous assurer de la compréhension et de l'ancrage des sujets abordés. Des thématiques variées permettant de répondre aux différentes sensibilités de nos apprenants. Des thématiques pouvant être de vraies découvertes pour certains d'entre eux. A titre d'exemple, la mise en visibilité de la participation de nos postiers aux JO et JO paralympiques. Ces thématiques nous ayant également permis de renforcer la compréhension de nos apprenants sur la politique d'engagement sociétal du groupe.